Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves Est-ce que tout va bien Est-ce que vous allez bien Oui, moi aussi je vais bien. Alors, je vous propose aujourd'hui activité orale. Vous allez parler du village cette fois. Je vous laisse observer quelques moments ces deux images. Après, je vais vous poser des questions. Mais avant de vous poser des questions, je vous invite à écouter ce texte. Dimanche dernier, Shama, voici Shama, Shama a rendu visite à son ami Fatima. Voici Fatima. Alors, dimanche dernier, Shama a rendu visite à son ami Fatima, qui habite à la campagne. Fatima parle à Shama de son village. Dimanche dernier, Shama a rendu visite à son ami Fatima, qui habite à la campagne. Fatima parle à Chama de son village. Maintenant, je vais poser des questions. Combien y a-t-il de personnages représentés sur l'image Combien y a-t-il de personnages représentés sur l'image Oui, combien Ah, j'ai bien entendu la vraie réponse. il y a deux filles. Oui, c'est vrai, il y a deux filles, et il y en a deux. Alors, qu'en font les deux filles Qu'en elles Vous ne savez pas Oui, j'ai entendu la bonne réponse. Elles parlent, elles discutent. Elles parlent, elles discutent. Mais, elles parlent de quoi oui, elle parle de quoi? Ah, oui, c'est bien. Fatima parle à Chama de son village. Fatima, Fatima parle à Chama, parle à Chama de son village. Oui. Dimanche dernier. Très bien. Chama a rendu visite, oui, à son ami Fatima, qui habite à la campagne. Qui habite à la campagne. Voici la campagne. C'est ça la campagne. Oui. Alors, dimanche dernier, Chama. Voici Shama, a rendu visite à son ami Fatima, voici Fatima, qui habite à la campagne, qui habite à la campagne dans un petit village, dans un petit village. Alors Fatima parle à Shama de son village. Fatima parle à Shama de son village. Alors, écoutons ce qu'elle a dit. Shama. Voici Shama, il nous raconte ce qui, ce qui s'est passé avec son ami Fatima qui habite dans la campagne. Écoutons maintenant. Dimanche dernier, c'est Shama qui parle. Dimanche dernier, je suis allée chez mon amie Fatima. Elle habite dans un beau village, dans un petit village. Sa maison est à côté de la mosquée. Sa maison est à côté de la mosquée. Son école. Est près d'un grand champ, son école, son école, voici son école. Et près d'un grand champ, voici le champ, elle est entourée de beaux arbres, elle est entourée de beaux arbres. Je répète encore une fois.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 Elle est entourée de beaux arbres. Il est entouré de beaux arbres. Et? C'est bien.